Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la mise à jour, enfin pour l'analyse de la mise à jour du 19 août 2020, donc la 2.51.2 Il euh, y a quand même pas mal de persos concernés, alors c'est pas, qu'on soit honnête, c'est pas un patch qui va changer totalement les choses euh, C'est des petits ajouts, il euh, y a du positif, mais du positif moyen, enfin c'est pas un truc qui va casser trois pattes à un canard Et il y a 2-3 changements que je trouve débiles, donc globalement le patch, il est sympa je sens pas mais sans... enfin, c'est même pas, c'est moyen bien on va dire, moyen bien c'est moyen je trouve que le patch est moyen, il est pas nul, il est pas non plus euh, extraordinaire en tout cas on va commencer par Anubarak alors pour le coup c'est assez intéressant puisque euh, la rage ardente est totalement euh, supprimée et elle est remplacée par une rage ardente personnalisée à savoir que maintenant donc Anubarak inflige 21 points de dégâts par seconde aux ennemis proches sachant que je rappelle que les valeurs de base de la rage ardente c'est 24 par seconde 24 dégâts par seconde au niveau 0 euh, le... Ah non c'est 20... peut-être 21 en fait hum... <rire> Bon j'ai vérifié pour être totalement sûr et c'était 23 hein. C'est bien ça, alors j'avais lu 24 mais en fait c'est 23 par seconde donc au final la rage ardente d'Anubarak est légèrement moins forte qu'avant qu donc c'est un nerf à ce niveau là de la rage ardente la différence c'est que maintenant les scarabées vont activer eux-mêmes une rage ardente alors c'est une petite rage ardente puisque c'est 7 points de dégâts aux ennemis proches du scarabée donc en soit est-ce que c'est un up Je pense pas euh, la rage ardente sur Anubarak le problème ça a toujours été que euh, la rage ardente se situait entre euh, le burst donné par la carapace et euh, les dégâts sur la durée de l'auto-attaque. Donc la rage ardente, l'intérêt c'est que c'était juste ça consommait pas de mana ou il n'y avait pas de prérequis. Euh, donc en soi c'est pas mauvais, mais c'est pareil, ça dépendra du nombre de scarabées, ça dépendra de si les scarabées sont en vie, ça dépend de où ils sont, sachant que parfois ils prennent des agros un petit peu foireuses. Donc euh, à tester, à tester. Pour moi c'est un nerf parce que Anub ne doit pas compter sur ses scarabées pour faire des dégâts Donc pour moi ça reste un nerf euh, Déjà la rage ardente c'était dur mais, euh, bah, tu énorme, hein, mais tu baisses un peu les valeurs C'est pas énorme mais tu baisses un peu les valeurs À tester, à tester. pour le moment je, je trouve pas ça... L'idée est bonne, hein. l'idée est bonne d'essayer de personnaliser la rage ardente c'est pas mal Mais on verra par la suite Arthas, très bon changement sur Arthas, c'est pour moi le meilleur changement sur Arthas euh, C'est la portée supplémentaire sur la Rafale Donc le Z, le route qui voit initialement sa portée augmenter de 8 à 9 en gros c'est encore une fois une valeur d'un.. pour le main tank hein, euh, puisque Arthas en main tank généralement on prend la quête du Z au 1 euh, et le bonus de portée conféré à la rafale hurlante était réduit de 30 à 20% pourquoi parce que eh bien euh, le, de, le 1 en fait donnait beaucoup trop de portée de base donc on va augmenter les valeurs, les valeurs de base du perso nerf un petit peu la, la quête niveau 1 Sachant que la quête niveau 1 est quand même pas mauvaise, hein. c'est pas genre maintenant c'est plus prenable Donc c'est tout à fait compréhensible et c'est même bien parce que bon, Arthas on l'avait pas non plus augmenté sur euh, la vitesse de déplacement Enfin tu, quand il y a eu les changements de vitesse de déplacement et autres Le Z euh, toucher des routes c'est pas forcément toujours aussi simple que ce qu'on pourrait croire L'avancée de la mort, l'actif, vous saviez qui euh, de base augmentait de 10% la mobilité d'Arthas Et si vous l'activiez vous montez à 30% euh, ou 20% je crois cette implique désormais la capacité sur le Ee nouveau fonctionnement, augmente la vitesse de déplacement de 10%, alors je sais pas si c'est en passif, je crois pas, j'ai pas l'impression, et tempête gelée peut désormais réduire au maximum les vitesses de déplacement et d'attaque de 60% au lieu de 40%. Euh, je pense que c'est pas ouf, je pense que c'est pas ouf, pourquoi parce que, en, en, en soi peut-être qu'on du butcher qui est complètement feed et tout, pourquoi pas mais sinon, genre c'est vraiment très situationnel quoi Parce qu'avant la move speed ça m'est déjà arrivé de la prendre Alors pour moi la carapace anti-magie est le numéro 1 Mais euh, ça m'est déjà arrivé de jouer avancée de la mort Quand t'as un peu moins de problèmes L'avancée de la mort c'est génial, hein, c'était génial Là en fait, on, on casse un talent qui était un peu générique Certes moins pris, mais un peu générique Et qui était quand même le, euh, la faiblesse d'Arta à savoir la mobilité Pour un truc vraiment de niche Pour augmenter la puissance du E Mais si t'es pas apporté si t'as des problèmes de mobilité euh, c'est pas 10% de vitesse de déplacement Surtout que si c'est en activable ils auraient dû mettre 20% de base quoi Enfin, je, je... A, a, a, a confirmer dans les commentaires si c'est toujours en passif la vitesse de déplacement de 10% ou pas Parce que c'est pas précisé ici donc peut-être que c'est en passif Mais je trouve ça quand même un petit peu dur dans tous les cas Si c'est en passif c'est mieux Si c'est en actif, euh, si, si la vitesse de déplacement n'est qu'en actif je trouve que c'est insuffisant Blaze, stimulant bestiaux, capacité du bouclier augmenté de 480 à 530, ça c'est cool Donc le shield, le bouclier c'est le bleu je crois, le stimulant bleu La capacité du bouclier augmentée, c'est un bon up, c'est ce dont honnêtement le talent avait besoin Donc franchement c'est un bon talent, mais il lui manquait un petit truc Et ce petit truc pour moi c'est la différence Niveau 4, gants incinérateurs, bonus de dégâts contre les serviteurs mercenaires et monstres réduit de 70 à 50% Alors là je vais lire ce qu'ont mis les développeurs parce que c'est exactement ça Si nous avions atteint notre objectif précédent en faisant des gants incinérateurs, une option PVE efficace, nous y sommes allés à un brin trop fort C'est pourquoi nous réduisons leur puissance afin de les aligner sur les capacités similaires des autres guerriers Donc voilà, ils ont changé un peu l'arbre pour avoir une, une fonctionnalité beaucoup plus PVE et ils ont dit bon, on a peut-être été un peu trop fort sur les stats donc on baisse un petit peu les stats mais on est content euh, de ce qu'on a fait et ils ont raison d'être content, c'est bien ce qu'ils on, qu ont fait sur Blaze, donc des petits ajustements. ETC, alors qu'on soit clair ce n'est pas un nerf de TC. qu'on soit clair tout de suite, ce n'est pas un nerf de TC. c'est qu'en fait, ETC a des talents qui sont trop forts et du coup, il, dans son arbre de talent, il y a des talents qui sont insuffisants ou en dessous. Blizzard va essayer de les rendre viables. Je dis bien essayer, parce que ETC est le point noir pour moi de euh, ce patch. Et là vous allez dire, en plus, bah tu adores ETC, donc peut-être que tu perds un peu d'objectivité, c'est possible. Mais j'essaye d'être le plus objectif possible dans cette analyse. Et honnêtement, pour moi, la plupart des changements sont nuls. Euh, je vais vous expliquer pourquoi Guitariste de Légende, alors ça c'est le seul bon truc euh, Bonus elle a durée augmenter de 0,25 à 0,5 Par contre les soins sont réduits donc Le bonus de soins dure plus longtemps mais le soin est moins fort Guitariste de Légende a un très bon talent Le problème c'est que généralement ETC tu le joues en main tank et pas en solo lane Guitariste de Légende est plus efficace en solo qu'en main tank Donc en soi Guitariste de Légende a des très bons up et honnêtement c'est pas un mauvais euh, c'est pas un mauvais talent hein. et c'est bien ce qu'ils font c'est toujours très bien ce qu'ils font sur le guitariste de légende pas trop non plus on pèse quand même les, les soins parce que ça, ça soigne fort hein. ça soigne très très fort le guitariste de légende si vous pouvez taper hein, en ce il ils en taper niveau 4 bonne full fonctionnalité supplémentaire donc c'est le a qui passe à travers les murs si glissade ne touche aucun ennemi son temps de recharge est réduit de 5 secondes et son coût en mana restitué pourquoi je trouve ça pas terrible bah, en fait déjà le fondu euh, qui a plus de radius euh, de base est trop fort, hein, toujours trop fort Et pourquoi en fait pour moi ce qu'il doit faire c'est comme Arthas en fait Arthas là ils ont compris ce qu'il fallait faire La quête au 1 ok elle est trop forte en main tank et euh, du coup bah tu vas faire quoi plutôt que, plutôt que de nerf bêtement ça Tu la nerfs un petit peu bien sûr ça nerf un petit peu le truc Mais en fait ce que tu fais c'est que tu donnes une partie de sa puissance dans le kit de base Pour faire en sorte que tous les, tous les talents soient pris Or ETC qu'est ce qui est fait Eh bien le fondu au 4 est toujours trop fort, est toujours meilleur mais à la place si vous allez affronter deux ETC qui jouent bonne Full, et eh bien vous allez être extrêmement frustré parce que la glissade touche aucun ennemi temps de recharge réduit de 5 secondes et son coût en mana est restitué donc en gros le mec va avoir des glissades quasi en permanence pas, pas quasi en permanence mais le temps que la glissade se finisse et que du coup les 5 secondes soient restituées bah y a, il reste quoi 2-3 secondes quelque chose comme ça au maximum 4 secondes euh, de, de temps de recharge et le coup en mana est restitué donc vous allez avoir un ETC qui va glisser en permanence à out sans avoir euh, aucune... Euh, en plus bah, il, lui il va pas vouloir toucher d'ennemis pour rapport à sa, sa réduque. donc c'est quoi ça enfin je veux dire Blizzard plein de fois fait des changements et c'est logique parce que ça pouvait être frustrant à Baello etc etc et là le mec, euh, bah, il a le droit de glissade en permanence. Alors bien sûr, pas en PvP, mais le mec, il va glisser à d'auto, glisser à d'auto, glisser à d'auto, et tu peux pas le chase. Waouh il peut passer à travers les murs. Donc il peut traverser la carte, quoi. C'est... Bof, quoi. Hein C'est le je trouve. En fait, le talent reste toujours moins fort, et même on pourrait imaginer de l'abus avec, par exemple, un petit peu à l'image les... du R-Chacal, euh, de jouer full pour euh, se déplacer en global plus facilement. T'es mid sur euh, Valmody, tu passes à travers les murs, etc. Genre je trouve ça très cancer hein, pour le coup Virtuose Virtuose est un talent que je défends depuis des années, vraiment des années hein, je pense que c'est un, un euphémisme même euh, et le talent avait subi des petits changements puisqu'il était moins joué par exemple notamment que le burst sur le Z euh, et le Virtuose avait eu des très bons changements à l'époque où c'était les 40% donc euh, 40% de dégâts après chaque utilisation de compétence sur la prochaine auto attaque et ils avaient passé ça à deux autos euh, au départ c'était 30% ensuite c'est 40% donc ça c'est très bon point je trouve sauf que nouveau fonctionnement, donc l'ancien fonctionnement il est dégagé tant que solo est actif, donc le E, attaque de base infligent 30% de dégâts supplémentaires donc les valeurs sont, sont affaiblies, on passe de 40% à 30% et maintenant ça ne fonctionne que sur le E, donc ça dure 4 auto attaques puisque le E c'est 4 secondes donc 4 auto attaques mais ça ne marche plus sur le A, ça ne marche plus sur le Z Mesdames et messieurs, j'ai défendu Virtuose pendant des années officiellement vous pouvez arrêter de jouer Virtuose, c'est de la merde c'est devenu de la merde ça ne marche que sur le E, ça ne marche plus sur la glissade donc je rappelle que TC mine de rien le E c'est aussi vous gagnez de l'armure, hein, vous gagnez 25 d'armure quand vous appuyez sur E ou 20 d'ailleurs, il y a eu des changements entre les nerfs et up, j'ai oublié mais je sais plus c'est 20 ou 25 d'armure mais en gros votre E faut l'utiliser aussi quand vous allez prendre du burst donc vouloir faire glissade E pour pouvoir activer les virtuoses, bah, c'est de la merde en fait donc bah Virtuose c'est pas terrible hein, maintenant, hein. c'est vraiment devenu caca. C'est dommage parce que ça devenait compétitif, ça y est on voyait les, des, mais, les très bons OTC mondiaux, même Breeze, jouer du Virtuose de temps en temps et. Ils viennent de détruire le talent. Je suis particulièrement triste. Niveau 13, mais c'est pas fini Niveau 13, le rappel, fonctionnalité supplémentaire Les héros ennemis repoussés par le fondu ou par l'ampli réduisent le temps de recharge de la capacité aurique de TC de 8%. Vous savez en fait c'est euh, le talent jaune sur le fondu au 13 qui va laisser un petit euh, une Petite basse au sol et qui deux secondes après euh, balance un fondu, donc c'est totalement aléatoire. Hein, le, le fondu à deux secondes, pourquoi c'est de la merde bah Parce que potentiellement ça va vous niquer votre euh, combo, potentiellement ça va ça va replacer un adversaire, potentiellement ça va ça peut Vous pouvez vous cancel votre pogo hein, avec ça quand même. Vous pouvez sortir des mecs du pogo avec ce talent, hein, c'est quand même euh, extraordinaire. Donc il faut pas le prendre, hein, il faut pas le prendre. Et pour le rendre compétitif, plutôt que de faire en sorte que tu puisses commander toi-même le deuxième fondu ou un truc comme ça et eh bien maintenant euh, tu as une réduction du cd sur l'ultime de, de tc euh, sur chaque z de toucher donc inutile de dire que le 4 sur le z est encore plus important puisque tu touches plus de monde donc tu récupères encore plus ton ultime donc bien sûr le talent devient, devient compétitif, devient, devient intéressant hein, puisque vous allez utiliser ce truc, vous allez niquer les combos de vos potes, euh, ça ça va être la terreur de tous les mages hein, puisque les, les fondus à la con euh, ils vont les balancer, vous êtes tasse le vieux fondu inutile qui va, euh, qui va ruiner votre chaîne de contrôle et de dégâts donc pas de problème votre cycle de DPS, Liming pareil, donc ça va être génial pour ça, pour forcer les ETC à z comme des abrutis pour pouvoir réduire le temps de recharge de leurs ultimes donc Slam ou euh, Pogo. Formidable. Euh, spécial dédicace. Eh oui, puisqu'on réduit le temps de recharge des ultimes, ne réduit plus le temps de recharge du slam. Le seul intérêt quasiment du, du slam amélioré, en dehors d'augmenter l'air d'effet, eh bien il est dégagé, hein, ne réduit plus le temps de recharge du slam. Bah oui, il y a déjà le rappel pour ça, on va pas le mettre sur la spécial dédicace en plus. Fonctionnalité supplémentaire, amplifie l'effet de ralentissement du slam de 30%. Spoiler Ne jouez plus spécial dédicace <rire> Sauf si vraiment il y a un setup à faire, etc. Bah ce talent maintenant il est inutile, donc euh, ETC avait que des bons niveaux 20 depuis le début du jeu, il a toujours eu, c'était le perso qui avait des excellents vins. maintenant il a un vin qui est en dessous, de tout, en dessous de tous les autres, c'est le spécial dédicace. Formidable hein, formidable formidable, alors je... je je comprends pas, je comprends pas ce qu'ils ont fait sur ETC, c'est de la merde, c'est que des talents un petit peu moins joués, hein, qu'on soit clair, c'est que des talents un petit peu moins joués, c'est pour ça qu'ils les ont changés, mais je comprends pas leur, leur, leur intention première en fait qui est pour moi nulle. Euh, May, passons sur May, donc des changements un petit peu logiques. Euh, niveau 4, la cristallisation toujours un peu trop forte. Donc l'armure magique est réduite de 50 à 40 points. Logique. Vague de froid, talent un petit peu euh, insuffisant, très dur à faire proc. Puisque ça force de faire ZE en même temps, etc. Faut passer pas dans le Z avec votre E. Enfin, les conditions sont très très difficiles. Et à mon sens, il devrait se pencher plutôt sur les conditions d'obtention. Plutôt que sur, euh, par exemple, faire en sorte que même si tu passes pas dans le, dans le Z, si le mec et bump par ton E et touché par le Z, ça fonctionne parce que ça c'est quand même un peu dommage aussi que ça passe pas euh, donc les conditions me semblent beaucoup trop difficiles en tout cas réduction du temps de recharge augmenté donc on up le truc plus la mana 50 à 70 allez voir le guide mail euh, si vous voulez plus d'explications sur le talent mais pour moi c'est insuffisant l'avalanche temps de recharge qui est augmenté de 70 à 90 secondes c'est dur mais c'est logique j'aurais plutôt vu de 70 à 80 euh, comme le coup en mana d'ailleurs, je l'aurais plutôt vu comme ça parce que 90 secondes c'est logique, l'avalanche est vraiment vraiment forte vraiment intéressante, super cool à jouer attention le mur est excellent hein, mais euh, l'avalanche c'est quand même vachement cool ça permet vraiment de faire des, des, des plays de folie et tout donc c'est normal qu'il qu nerf. Le 70 secondes c'est trop, trop court mais j'aurais fait dans un premier temps 80 secondes pour voir il passe à 90 direct donc euh, ça incite un peu plus à jouer le mur ça c'est sûr euh, mais euh, bon le temps de recharge est dur pour moi le mur ce qu'il faut c'est euh, faire en sorte que ça, ça pop un, un chouïa plus vite Mais euh, un chouïa, pas beaucoup mais un chouïa plus vite Et euh, l'avalanche, bon bah du coup ça reste toujours intéressante bien sûr Mais nerf euh, compréhensible Borasque, le 13, vitesse du temps de recharge augmentée Donc c'est sur le Z, hein, sur le fait que le Z revienne plus vite Enfin euh, non, euh, si c'est ça, c'est le Z revienne plus vite oui c'est ça, c'est que le Z revienne plus vite. Vitesse du temps de recharge augmentée de 75 à 100%, donc c'était le talent qui avait le plus de difficultés à s'imposer au 13, donc c'est bien qu'il le a aussi. Soit très satisfait de Mei dans l'ensemble, bla bla Nous voulions continuer à ajuster certains talents pour un meilleur équilibrage, donc compréhensible. Muradin, pas grand chose, mais honnêtement c'est sympathique. Une fois la quête accomplie, donc l'éclair de tempête, le A. Une fois la quête accomplie, donc vous savez le Q qui touche deux personnes, les attaques de base rendent 3 points de mana Muradin sur n'importe quelle auto, sur n'importe qui, donc c'est vraiment cool, tu peux taper des sbires, boum boum, ça va te redonner un peu de mana euh, Bah c'est pas dégueulasse, c'est pas dans nos intentions que la consommation de mana Muradin augmente une fois la quête de base éclair accomplie Mana étant déjà une ressource assez précieuse pour Muradin, il nous semblait raisonnable d'atténuer cette pression une fois sa quête terminée Bah écoutez, c'est un changement sympathique, moi j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'idée sans en faire un truc trop fort, je, je trouve ça très sympa chaîne changement très intéressant aussi sur chaîne, puisque petit hop on augmente les dégâts sur la durée du Z du souffle de feu de chaîne de 55 à 57 points Donc un léger up mais euh, visiblement il en avait un peu besoin de ce que euh, indique Blizzard Et on va améliorer des talents un peu moins joués aussi sur chaîne Meilleurs ingrédients donc les globes, la durée, de régénération, la durée des soins des globes de régénération est augmentée de 100 à 150% c'est énorme <rire> Moi déjà c'est le talent que je joue, hein, que j'adore et honnêtement 150% c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Niveau 16, vélocité, donc la réduction du temps de recharge sur le E augmenté de 1.5 à 2 secondes, euh, le E va, devenir, va commencer à devenir, vraiment les talents sur le E vont commencer à devenir très violents. Ça fait longtemps que je disais qu'il devait avoir des up et le up sur le 7 et le up sur le 16 ça en fait des trucs sympas. C'est pas obligé de jouer les deux mais euh, ça fait des trucs sympathiques, en vrai c'est très appréciable. Donc nous accordons à la chaîne de légères améliorations qui selon nous sont nécessaires selon nous nécessaires pardon, pour renforcer sa capacité à faire pression sur ses adversaires et pour fortifier quelques talents peu efficaces Pour autant bouleverser son style de jeu, son éducation devrait l'aider dans la phase de progression des voies lui conférer quelques pics de puissance pour les fins de partie Deathwing, le sang de la fournaise Donc le talent le moins joué est pas terrible honnêtement sur Deathwing qui a jamais été vraiment terrible Donc on augmente les soins Honnêtement je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait il y a des mois mais euh, ok donc soit augmenter de 0.5 à 0.6 des points du maximum Allez voir le guide des swings, ça ne change rien, c'est toujours en dessous Descartes gain niveau 16, le survie par le nombre Et eh bah ben ça c'est un très bon changement qu'ils ont fait sur Descartes Donc c'est euh, le talent qui est sur le papier monstrueux hein. Vraiment euh, quand, quand, quand Descartes est sorti sur le PTR je me suis dit putain ce talent ça a l'air dingue Mais l'aura était difficile puisqu'il fallait que vous ayez 3 alliés à côté de vous Donc ça veut dire 4 personnes, euh, quatre personnes, vous plus 3 alliés Afin que ce talent proc, par contre le talent était énorme Et eh bien il nerfe un petit peu les effets du talent Notamment le bonus d'armure hein, puisqu'on passe de 15 à 10 points d'armure supplémentaires donc Sachant que Descartes a déjà 10 d'armure sur son passif de base donc il monte à 20 d'armure au lieu de 25 20 d'armure et en plus euh, donc maintenant plus besoin d'avoir 3 alliés il en faut que 2 Mais ça vous permet d'avoir une énorme réduction de CD sur vos compétences et un bonus d'armure supplémentaire donc. Honnêtement, le 16 va falloir commencer à compter dessus parce que là ça y est, les 3 16 de Descartes sont vraiment viables Celui-là était technique et dur à faire proc, maintenant c'est vraiment cool Donc voilà, plus facile à tirer, blablabla, en gros il voulait que le talent soit plus facile à faire proc, logique Tyrande, soin très apprécié, hein. bonus sur le soin, la lumière des lunes augmentée de 255 à 270 points Donc bah, on va pas s'en priver, c'est cool, c'est un bon up et par contre, il y a eu des Reddit lors de l'ama. Euh, J'ai pas fait de, de vidéo dessus parce qu'il n'y avait pas des informations incroyables. Bon le rework de Diva, normalement c'est le prochain patch. Normalement, ça devrait être le prochain patch. Donc il euh, n'y avait pas des, des trucs waouh incroyables. Mais il y avait le truc sur le Z, il y avait Blizzard avait répondu sur le Z, sur la chouette de Tyrande. Ce qui était un peu con c'est qu'ils avaient essayé de rendre viable le build chouette. Euh, le problème c'est que la plupart des gens leur dit :« mais attendez, c'est con, les, tous les talents sur le le, la, la chouette ne fonctionnent que sur la première cible touchée et pas sur toutes les cibles C'est un peu con quand même, vous voulez faire en sorte que le build chouette soit viable mais vous faites pas en sorte que tous les effets touchent sur tout le monde en fait, sur tous les, toutes les personnes touchées C'est un peu dommage, du coup Blizzard dit oui c'est vrai, on a été con, on va s'en occuper et donc c'est bien, ça c'est bien pour le coup, c'est très bien ça. Euh, donc, pareil, mais, mais le problème, donc maintenant, quoi Lumière lunette, euh, de lunaire cinglante, c'est com complètement con comme nom de talent. mais <rire> Donc la chouette au 13, le rayon réducteur sur la chouette au 13, applique désormais son ralentissement et sa réduction de dégâts à toutes les cibles touchées et réduit visuellement leur taille pour qu'on voit vraiment un rayon réducteur. Réduction des dégâts portés de 40% à 35%, ralentissement réduit de 40 à 35%. Et là vous dites, mais attendez, mais pourquoi il nerf le talent alors pourquoi il nerf le talent Bien Parce que maintenant la chouette touche tout le monde Et là vous allez dire, bah ouais donc c'est fort, c'est logique qu'il nerf Bah ouais mais non, parce que le build chouette c'est toujours de la merde <rire> Désolé de dire ça de manière un peu... Euh, ...énervée mais... C'est drôle hein, oui oui oui Mais si vous jouez Tyrande, bah il y a des talents super importants et... Le build chouette c'est pas un build à l'heure actuelle... Enfin euh, so, peut-être un peu en solo queue et encore hein euh, Le build normal de Tyrande va être très fort en solo Q Genre... Bah non en fait donc si tu joues le Bill chouette, tu es pénalisé puisque ton rayon réducteur, et c'est le... Je rappelle que ce talent-là, c'est le seul qui même hors Bill chouette est prenable, en fait. Avec le 16, en vrai le 16 aussi. Et du coup, eh bien, il est nerf. Le, le, le, build, donc, le build normal de Tyrande est nerf, parce que si jamais vous jouez un build exotique et pas forcément dingue, eh bien ça peut du coup nerf, ça peut rayon réducteur trop de monde. What the fuck donc, tirant des nerfs. <rire> bon, c'est pas un énorme nerf, mais. On marche sur la tête quoi. du forestier, réduction du temps de recharge. Alors, ça c'est bien, hein. c'est un petit up sur un talent moins joué aussi, qui est pas dégueu, hein. la marque au 13. Réduction du temps de recharge d'éclat de lune augmenté de 1.5 à 3 secondes. Donc, euh, ça fait que vous aurez plus de E si vous jouez le D au 13. Euh, pour moi, c'est encore en dessous, mais, euh, mais c'est ok. Hein. Le 13 reste toujours le meilleur à mon sens. Il euh, y a la vitesse qui commence à prendre de l'intérêt puisque celui-là est nerf. Euh, niveau 16, renforcement, inflige désormais des dégâts supplémentaires à toutes les cibles touchées. Donc euh, bah, c'est logique aussi, c'est les dégâts... Euh, bah, en fait c'est ce qu'ils auraient dû faire sur le 13 en fait. Hein, euh, au lieu du nerf, juste dire, bah voilà, ça applique désormais son ralentissement et sa réduction de dégâts à toutes les cibles touchées. Et réduit visuellement leur taille. Il aurait fallu s'arrêter à ça. Donc voilà blablabla bla bla, bon ça c'est ce que je vous expliquais avant Uther Alors des choses intéressantes sur Uther Point de vie réduit donc on nerf les PV et la régène PV Par contre on up le Z donc d'Uther Le temps de recharge qui est réduit de 12 à 10 secondes Donc plus de Z qui est quand même le sort principal de soins d'Uther Coût en mana réduit de 70 à 55 points donc On réduit sa consommation en mana Et les soins sont augmentés Donc voilà bah c'est réduction de CD, réduction de coût en mana, augmentation des soins Dans tous les cas c'est bien Niveau 1, honte de lumière, le talent sur le Z, réduction du temps de recharge du milieu de 1 à 0,75 secondes, puisque bah voilà on la réduit de base. Euh, niveau 16, guide de lumière, alors ça nouveau fonctionnement, donc fonctionnement modifié, donc ça c'est assez intéressant. Uther bénéficie de 100% des soins supplémentaires sur lui-même lorsqu'il soigne d'autres cibles avec la lumière sacrée. Donc avec le A, eh bien il va se soigner de 100% des soins qu'il donne à, aux potes, pour inciter Uther à soigner les autres, ça c'est plutôt bien. Euh, ce bonus est porté à 200% s'il dispose de moins de 50% de ses points de vie. Ça, j'aime beaucoup ce qu'ils viennent de faire sur ce talent. Honnêtement, très intéressant. Délivrance de tir. Nouveau fonctionnement. On augmente les dégâts et les soins de Radiance sacrée de 10%. Donc c'était celui qui augmentait les soins de tous les de... Enfin, qui augmentait de tous les soins pendant je sais plus quelques secondes. Et eh bien, on dégage ça. On augmente les dégâts, c'est le dernier. Euh, J'ai envie de dire que c'était le dernier rescapé de l'époque du double support où on incitait l'augmentation des soins de partout, lancer une grenade d'ANA, tout ça, tout ça. Augmente les dégâts, donc il y a les soins du Z de, de, de, de 10%. Donc plus de soins, plus de dégâts. Les attaques de base contre des héros adverses augmentent les dégâts et les soins de la prochaine radiance sacrée de 10% ce cumule jusqu'à 4 fois donc vous pouvez monter à 50% de soins supplémentaires avec le, le passif plus l'actif c'est vraiment pas mal hein, honnêtement ça. le problème c'est que 16 UTR peuvent difficilement mettre des auto attaques et ça marche que sur les héros donc vous pouvez pas le stacker sur, euh, sur des sbires donc pourquoi pas, sachant qu'il n'y a pas marqué de temps, donc sur le papier ça augmente forcément le, les dégâts du prochain Z sans une limitation de temps, donc c'est pas dégueulasse en soi, hein, c'est pas dégueulasse. Assassin ah, en mêlée, Illidan, les changements sur Illidan, poursuite effrénée, il faut que ce terre, donc c'est le talent qui augmente votre vitesse de déplacement de 20% si vous sautez sur un allié. Ne prenez pas ce talent. <rire> Réduit le temps de recharge de plongeon de 1 seconde lorsqu'il inflige des dégâts à un héros adverse. Ne prenez toujours pas ce talent. <rire> Niveau 7, assaut du chasseur, montant des soins augmenté de 25 à 35%. Donc on up des talents un peu moins joués sur Illidan. Ça c'est très bien, hein. c'était l'ancien meilleur set d'Illidan qui avait été nerf et les deux autres avaient été up. Euh, donc c'est les compétences qui infligent, euh, qui... enfin les dégâts des compétences qui sont convertis en soins. C'est pas dégueulasse du tout, hein, ce talent, il est, même, euh, il, est même bien, hein. il est même bien. Et là, ben 25%, 35% je crois que c'est les anciennes valeurs à peu près, donc c'est cool, c'est vraiment pas mal. Euh, marque Enflammé, enfin ce talent devient viable puisque euh, ça, fait, euh, ça fait des années aussi que j'en parle qu'il devrait passer à 3 auto attaques Et bien ça y est, le nombre de dégâts bonus réduit de 4 à 3 auto attaques Donc toutes les 3 auto attaques Illidan infligera des dégâts de 7% des points de vie maximum Vu que les dégâts sont réduits forcément parce qu'il fallait 4 auto avant Donc les dégâts sont réduits et je m'attendais à plus de réduction de dégâts genre 6,5 ou 6% Parce que et bien, toutes les trois auto attaques Illidan il inflige 7% de dégâts en points de vie maximum c'est pas mal du tout et enfin ce talent est viable. Après pour moi Azinote reste toujours au-dessus mais euh, bah, ce talent il devient largement viable et vous pouvez totalement le considérer. Donc nous renforçons simplement quelques talents peu performants pour les rendre plus compétitifs, ça c'est très bien. Kira, fin de vie. Alors fonctionnement modifié, donc attention fonctionnement modifié ça veut, euh, ça veut pas dire, parce que je l'ai dit à QTR d'ailleurs, mais ça veut pas dire... Que les, anciens, les anciens outils sont supprimés, ça veut dire qu'il y a un rajout en fait, fonctionnalité addition, enfin additionnelle quoi. Et maintenant, Kira, eh bien fonctionnement modifié, alors confirmez-le moi dans les commentaires, mais normalement le Cuspel fera toujours en sorte que votre prochaine auto-attaque soigne, normalement, je dis bien normalement. Donc le Carnage vous soigne à hauteur de 50% des dégâts infligés au héros ennemi, donc le Cuspel vous soigne, donc c'est pas mal. Chaque fois que Carnage inflige des dégâts à un héros adverse, la prochaine attaque de base portée par Kira contre un héros ennemi dans les 4 secondes, inflige 15% de dégâts supplémentaires, Ce cumule jusqu'à 10 fois. Donc en fonction du nombre de mecs touchés par le Cuspel, vous allez vous soigner plus, et surtout, eh bien, votre auto-attaque va faire encore plus mal. Euh, moi fin de vie personnellement c'est le talent que je conseille et que je joue hein, euh, et Kira euh, j'aime beaucoup ce perso donc euh, vraiment euh, moi je vous conseille de jouer ce talent hein. satellite parasitaire fonctionnalité supplémentaire donc en plus euh, du... Euh, en plus des... il y, y a un effet je sais plus exactement lequel sur le E de Kira au euh, 7 en plus de celui-là et eh bien maintenant Kira se soignera à la hauteur de 20% des dégâts infligés par ses attaques de base, donc c'est ça, c'est le E de base soigne et bien maintenant il y aura aussi les auto attaques de Kira qui soignent euh, donc voilà, c est, c est, pourquoi pas hein, pourquoi pas, est, it's ok alors je sais pas trop si l'infobule est totalement correct est-ce que c'est après le E est-ce que c'est de base en passif, ça me paraît beaucoup en passif mais euh, on verra, on verra si c'est un passif pur ou si c'est après le E, là j'avoue que j'ai pas de, trop d'infos niveau 16, séquelles, fonctionnalité supplémentaire les héros adverses touchés par le grappin Voir leur armure réduite de 15% pendant 3 secondes, vous savez si vous touchiez un ennemi avec le E ça réduisait sa, son armure pour faire en sorte qu'on puisse le, le DPS et le détruire et bah maintenant ça réduira aussi l'armure de tous les autres touchés donc euh, ok, pourquoi pas hein, pendant 3 secondes c'est toujours un bonus mais pour moi c'est quand même le talent le moins fort sur Kira mais c'est pas dégueu hein, c'est pas dégueu du tout, et révolution permanente qui pour moi est le meilleur talent bien sûr il y a le stun de zone qui est très fort mais moi personnellement je trouve qu'avec Kira plus la game avance plus c'est dur de jouer Kira et du coup au 16 vous êtes bien content d'avoir plus de E plus de E ça veut dire plus de dégâts ça veut dire plus de contrôle mais surtout ça veut dire plus de survivabilité et vous en avez beaucoup besoin en late game donc vitesse du temps de recharge du E augmenté de 200 à 250% pour moi le talent déjà là ils avaient le fait d'avoir euh, augmenté la durée de l'armure etc je crois que c'était déjà très bien donc réaugmenter encore pour moi ça me semble même un peu trop mais bon bah, voilà bah, c'est le talent que, moi, que je joue et que je conseille euh, Zeratul euh, alors c'est les nouveaux talents sur le 20 que qu avaient créé, ils voulaient pas aller trop loin et je suis assez content il y a des changements que j'évoquais qu'ils ont, qu ont mis en place pression inébranlable Z, fonctionnalité supplémentaire, supprime le coût en mana de point de singularité, c'est ce que j'avais dit, je suis assez content les attaques de base contre les cibles non héroïques réduisent le temps de recharge, c'est un peu fort la musique, on va baisser euh... Donc, les contre les signes non héroïques réduisent le temps de recharge de points de singularité de 1,25 secondes et de 2,5 secondes contre les héros adverses. Donc, c'est pas mal. Hein, ça permet euh... le problème en fait de ce talent était que ça forçait aux Z in sans euh, en consommant plus de mana et que c'était plus dangereux. Et ben maintenant en gros, vous allez faire votre Z in, faire vos trucs, repartir. Et vous pouvez potentiellement taper je sais pas des scarabées, des squelettes d'Uxul, de des sbires, des murs, des trucs comme ça pour avoir plus vite votre, de nouveau votre Z donc franchement ça me donne envie de tester euh, avec euh, le build Z pur de, de Zeratul et ben je pense que ça peut être vraiment violent brèche d'ombre, après vous avez pas le problème c'est que vous n'avez pas la sustain Mais le fait d'avoir encore plus de mobilité, encore plus de burst tout le temps c'est vrai que ça peut, ça peut compenser donc à tester je pense quand même que l'ultime les, les, les, le, amélioré est meilleur et je pense quand même que la sustain sur Zeratul est toujours meilleure, mais à tester, je pense que ça peut être très très violent dans les mains d'un bon Zeratul. Brèche d'ombre, passif, fonctionnalité supplémentaire, donc activer la lame vorpal confère à Zeratul un bouclier capable d'absorber 260 points de dégâts en 3 secondes. C'était encore une fois un problème défensif, ses talents étaient full offensifs sans octroyer, on va dire, des, des, des outils défensifs. Celui-là, bah, plus de mobilité et moins de, de contre-synergie. Et lui, eh bien, c'est plus... Enfin, euh, c'est... Ok vous activez votre pal, donc vous allez être bourrin Mais vous allez avoir un bouclier Est-ce que ça compensera Je pense pas Mais à voir, à voir Cassia, c'était le perso auquel j'attendais des changements Notamment des nerfs euh, Surtension, les dégâts sont nerfs de 285 à 250 Si jamais vous avez envie de, de comptabiliser N'hésitez pas dans les commentaires à me donner hein, je, le, je, le, je le mettrai en surbrillance et autres Mais euh, pour savoir à peu près Puisqu'avant, je rappelle, avant le rework la enfin Au rework la surtension était up de 40% On a eu un nerf sur le dernier patch Là on a de nouveau un nerf, j'aimerais bien savoir à combien on est de up euh, par rapport à l'ancienne cassia en fait. On doit être un truc genre je pense 30% de dégâts maintenant euh, par rapport à l'ancienne supplémentaire. Donc c'est Toujours trop fort la surtention, ils ont toujours fait n'importe quoi. Euh, et coup foudroyant le niveau 16, donc c'est une fonctionnalité supplémentaire sur un talent qui était un peu moins joué. Réduit le temps de recharge du javelot Foudroyant de, de une seconde pour chaque héros touché. On s'en fout. Euh, genre, moi ce que je trouve, c'est juste que Cassia. Alors, ils sont contents. Les dernières modifications d'Abrage de ont eu les effets recherchés, donc euh, le perso a perdu en, en win rate, visiblement. Mais spoiler, bah, c'est toujours aussi débile et c'est toujours aussi fort en fait. Hein. C'est juste que oui, les mauvaises Cassia bah, gagneront moins facilement les games. Voilà, c'est en gros, c'est ça. <rire> en gros, ça, Parce que c'est toujours un perso de retard Et euh, c'est toujours n'importe quoi hein. C'est toujours n'importe quoi Chromie, beaucoup de changements sur Chromie Aspect puissant, donc c'est pas assez pour moi hein, sur, sur Cassia, je pense que vous l'avez compris Mais je préfère le dire Nouveau fonctionnement, la quête, Alors ça, enfin ça y est euh, Le Z devient euh, viable, je pense quand même que le Q-Spell reste meilleur Mais le Z devient enfin viable Avec chaque fois que Dragon de Sable Touche un héros maximum, les dégâts de cette capacité Augmentent de 1,5% Jusqu'à un maximum de 30% Récompense une fois 20 héros touchés Le temps de recharge du dragon de sable est réduit de 5 secondes Donc c'est un peu le talent 7 en fait on a, on a fusionné le 1 et le 7 à peu près Et soit en cours en mana est réduit de 65 à 30 Donc c'est plutôt bien Gardienne du temps donc c'était l'activable qui donnait la vision sur les adversaires augmenter la puissance de capacité et bien maintenant nouveau fonctionnement quand vous l'activez ça augmente la puissance de capacité de 15% et réduit le délai d'activation ah non ça c'est peut-être en passif encore une fois c'est des fois c'est mal dit hein, l'info bulle à ce niveau là donc peut-être que c'est toujours en passif, augmente la puissance de capacité de 15% et réduit le délai d'activation des pièges temporels de 0.75 secondes donc vous pouvez activer vos pièges plus vite à l'activation donc euh, donc ça c'est en passif ok donc ça c'est en passif c'est confirmé à l'activation donc quand vous activez euh, l'actif les ennemis ainsi aperçus donc révèle la zone ciblée pendant 2 secondes donc comme avant un petit peu moins longtemps j'ai l'impression mais comme avant sinon les ennemis ainsi aperçus demeurent révélés pendant ah non c'est juste ça, Voilà, ils restent révélés pendant 4 secondes donc ça je crois que c'est pareil qu'avant temps de recharge 25 secondes donc euh, gardienne du temps très fort hein, euh, malgré tout, les 3 niveaux 1 de chromis sont forts même si je pense que le cuspel est légèrement meilleur niveau 5, mais légèrement, Donc tout est... maintenant tout est viable oh, hein. niveau 5 résurgence draconique donc c'est le 7 sur le Z dragon de sable inflige 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis touchés par le centre de l'effet, pas dégueulasse les héros ennemis touchés par le centre sont ralentis de 60% pendant une seconde, donc c'est un gros gros slow pendant une seconde. Alors déjà c'est cancer, soyons honnêtes c'est cancer, mais d'un autre côté c'est un peu dommage parce que si vous touchez au centre vous allez limite être pénalisé. Parce que normalement le mec aurait fui et aurait peut-être potentiellement pris deux autres cercles de Z, de Chromie Bah là comme il est slow il va potentiellement pas prendre le deuxième cercle. <rire> donc c'est à la fois cancer parce que 60% de slow c'est un peu moins que le, le totem d'emprise de la terre, le totem de Régard au 16. C'est un peu moins et, et c'est la même durée Mais au final ça va potentiellement vous bloquer de toucher avec plus de, de, de, que, que le Z Donc c'est un peu bizarre le fonctionnement je trouve Niveau 8, les sables en lisant, on augmente encore le slow Je pense que le slow est déjà très fort Je pense que ce qui manque, ce qui manque avec ce talent c'est Le loop par exemple, en plus de l'actif, il y a un effet passif C'est que ça vous permet d'avoir plus de sorts Il manque un, un passif pour moi sur le sable Et le slow est déjà cancer, hein. c'est déjà très fort Il manque un truc en fait au sable Et pour moi c'est pas augmenter l'effet encore plus du, du slow c'est déjà très fort ça il a pas de problème Donc pour moi c'est pas ça le, le, c'est pas ça qui est nécessaire pour, pour prendre les sables ici et là ah ça ça fait plaisir ça fait longtemps qu'on en parle augmenter la portée de TP et bah ça y est ils ont augmenté la portée de TP donc c'est pas mal ce qu'ils font sur Chromie et le délitement niveau 18 durée du réduction donc l l les sables en lisant amélioré euh, durée de la réduction d'armure anti portée de 5 à 7 secondes maximum de cumul d'armure anti réduit de 6 à 5 fonctionnalité supplémentaire les sables en lisant subsistent 5 secondes après son annulation Chose pas dégueulasse en soi. Donc voilà, des petits trucs sur Chromi. Chacal des up sur, Un up de chacal, enfin un changement sur chacal Dégâts des attaques de base augmentés de 110 à 120 Et là vous dites, bah c'est cool, malga c'est bien Bah non en fait Si bien sûr c'est bien Mais en fait pour moi c'est encore une fois une erreur d'intention Première Tu veux up chacal Là on est sur un patch où quasiment tous les changements c'est up des talents un peu moins joués blablabla, blablabla. En fait chacal, rappelez-vous que son auto-attaque elle touche en zone donc, il n'a pas besoin de ça, Chacal. Ses auto-attaques sont déjà très bien. Ce dont il a besoin, c'est un up du Q-Spell. Quand Chacal a été rework, Chacal a perdu des dégâts sur son Q-Spell. Donc, up sont Q-Spell, qui sont des skill shots, qui sont plus faciles, enfin plus dur à toucher, etc. Or, augmenter les dégâts d'auto-attaque, n'importe quel débile peut le faire. Donc, je trouve... Et ça tape en zone, encore une fois. Donc, ça augmente son wave clear, ça augmente sa capacité de... Se, de de tenir une lane, ça augmente sa capacité à faire les camps, etc. Alors que Chacal est déjà très fort pour ça, en fait. C'est le point fort de Chacal. Donc, pour moi, c'était plus des dégâts des, des, des, du A, en fait, qui dû être renforcé, et pas ses auto-attaques. Niveau 1, ça va péter plus tard. Talent que j'aime bien, même s'il est un peu en dessous. C'est vrai qu'on a, a tendance à vouloir prendre euh, bah, le, build, euh, fin, le talent sur les pièges et mines. L'activation des pièges et mines, pas forcément partir sur un de ces builds-là, mais parce que même en Q-spell, ça va augmenter les dégâts de votre Q-spell. Ça va péter plus tard. Donc, bonus de dégâts de la dernière grenade augmenté de 60 à 80%. Donc, ça c'est bien. On va peut-être même encore un peu augmenter, mais c'est bien. Euh, faire la bombe Niveau 13, les talents sur le A bah, qui sont renforcés avec celui-là hein, puisque ça augmente les bonus de dégâts augmentés de 25 à 30% donc ça augmente les, les dégâts d'auto-attaque aussi donc c est, c est vrai, ça renforce le build auto de chacal, waouh incroyable euh, C'est les deux talents de l'auto-attaque euh, Niveau 20, je déteste attendre, temps de recharge de la monture réduit de 12 à 8 secondes donc le 20 euh, pour l'avoir un peu plus souvent alors je sais pas pourquoi ils l'ont up enfin ce, ce, si c'est parce que potentiellement si vous vous ratez bah, vous avez votre monture euh, moins souvent que les autres Bon ok pourquoi pas c'est pas énorme euh, mais bon pour moi par exemple là Chacal par exemple au 4 euh, Quasiment plus personne ne joue le stacking au 4 parce que bah, il lui manque un petit coup de pouce Et pour moi bah, augmenter les dégâts du Cuspel de base ça a augmenté passivement euh, la quête du Cuspel en fait au 4 Donc pour moi c'est une mauvaise intention ce qui a été fait sur Chacal Ça c'est un petit bonus ok je pense pas que ça changera la donne Ça. Prenable hein, mais l'air chacal pour moi reste toujours numéro 1 et ça bon c'était déjà viable donc euh, pff, et c'est plus pour pardonner les erreurs on va dire à ah bah hello moyen hello même à OHLO, hein, bien sûr il peut y avoir des erreurs aussi à OHLO. Euh, il y en a même, hein, je vous le confirme, mais euh, mais bon c'est pas, pas, pas énorme. Zuljin, nouveau. Alors ce qui est dit c'est qu'ils veulent faire en sorte qu'actuellement il est pas très populaire et ils veulent le rendre plus compétitif. Ouais, bah pour moi c'est pas la bonne manière de le rendre plus compétitif Zul'jin, nouveau talent, surprise Bah ça c'est pour ça, franchement, pourquoi pas Les attaques de base rebondissent sur un ennemi proche et infligent 50% des dégâts Cible en priorité les héros ennemis donc maintenant Zuljino 20, et bien vous pouvez choisir un, un outil plus offensif, il n'avait pas vraiment d'outil offensif, il y a la guillotine mais si vous jouez à Zingo, par exemple vous n'aviez pas d'outil de, de, offensif, bah, en vrai je dis ça mais vous avez deux talents de survie donc ils vous augmentent vos dégâts hein, forcément, euh, puisque vous restez plus longtemps en vie donc vous infligez des dégâts plus souvent, il faut avoir ce, cette, manière de, de, cette approche là et bien maintenant vous allez avoir potentiellement si vraiment votre Zul'jin est safe tranquille et bien vous allez pouvoir taper sur deux personnes en même temps c'est pas dégueu hein, c'est pas dégueu je pense quand même que Tazdingo amélioré reste meilleur je pense que quand même que le EO20 reste toujours meilleur euh, donc euh, mais c'est bien, c'est bien de vouloir donner un, un autre outil à Zul'jin c'est même très bien et des petits bugs, correction de bugs sur Maiev donc voilà pour le patch, donc c'est pas un patch qui est transcendantal, hein, comme je le disais, il est pas waouh incroyable mais euh, bah il y a des choses sympathiques et il y a des trucs pourris, hein. moi ETC Chacal personnellement c'est ma grosse déception euh, Surtout ETC, Chacal c'est juste, pourquoi pas, le problème de Chacal c'est que pour moi l'intention est mauvaise euh, ETC l'intention est totalement mauvaise Et euh, après il y a des choses bien, hein. Illidan c'est cool, Chromie ça a l'air pas dégueu Ça a peut-être un peu cancer mais ça a l'air pas dégueu, Arthas c'est très bien, Blaze c'est bien euh, Muradin c'est bien, Anubarak ouais on verra euh, Donc globalement Spatch est pas chez... ok, Spatch est pas chez... ok, c'est pas un truc, je vais pas... Dernièrement on avait eu des très bons patchs, là c'est ok, c'est voilà, patch moyen, euh, mais bon, ça touche quand même pas mal de persos euh, Globalement ok, euh, je déteste ce qu'ils ont fait sur ETC. Euh, donc ne soyons pas, ne restez pas focalisés sur deux persos. Moi par exemple mon premier, mon premier réflexe c'était de dire patch est nul, euh, mais en vrai non, le patch est pas nul, il y a un moment donné où il faut prendre un peu de recul par rapport à tous les changements, oui ETC c'est de la merde. Euh, chacal je trouve que c'est vraiment pas terrible ce qu'ils ont fait. Mais après, euh, Tyrande, c'est pareil, il y a Tyrande aussi. Dans les trois que j'aime pas, je cherchais mon troisième, il y a Tyrande aussi, j'aime pas ce qu'ils ont fait avec le 13. Mais sinon, améliorer les soins et faire en sorte que ça proc sur tout, c'est bien hein, pour Tyrande. Donc, euh, on va dire mitigé. Mitigé bien, je dirais. Mitigé bien, parce que globalement, il y a plus de bons changements que de mauvais. Puis ETC, bah, c'est des talents moins joués, hein, de toute façon, donc ça changera pas grand-chose. Mais, euh, mais bon, je, je, je, voilà. N'hésitez pas à me dire vos impressions tout simplement dans les commentaires Vous, est-ce que vous trouvez ça bien, est-ce que vous trouvez ça moins bien Faites attention toujours à ne pas être absolu, seuls les sites sont aussi absolus Et aucun de nous n'est site bien entendu Donc n'hésitez pas, plein de bisous, n'hésitez pas à suivre, liker, partager, vous abonner à la chaîne Blablabla, vous avez le site tout ça, la cloche, blablabla, blablabla Voilà, hein blablabla non mais c'est inséré ici, truc typical youtuber euh, Mais faites-le Parce que moi j'avoue, je mets pas beaucoup de cœur à l'ouvrage Quand je dis ça, mais faites-le bien entendu C'est indispensable Pour avoir de la visibilité sur la chaîne Etc, etc, c'est juste que j'ai pas envie De vous emmerder en permanence en le disant Mais je suis obligé de le faire, parce que sinon vous le faites pas Voilà, bisous